Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle session de la Web TV euh, territoire, ville et village Internet, euh, pour une thématique euh, où on va se demander si euh, on peut être emporté par la foule avec les outils numériques. Et pour parler de ça, euh, j'ai à mes côtés euh, Jean-François Nawaoui, euh, qui est donc euh, responsable euh, d'une société qui s'appelle euh, Citizen. Euh, il va nous en parler. Et puis euh, j'ai aussi également euh, Julien Kistrebert qui avec euh, Collectivity, CollectiCity, je vais y arriver, oui, c'est ça, Collecticity, euh, permet aux collectivités euh, de lancer des campagnes de dons ou de financement euh, par des prêts. Donc c'est ce qu'on appelle du financement participatif. Voilà, donc euh, je vais d'abord euh, passer la parole à Jean-François qui va nous expliquer comment il a mis en place des outils d'écoute des citoyens euh, en venant de la relation client. Exactement. Bonjour à tous. Donc nous, notre, notre enjeu, c'est d'améliorer le lien citoyen et d'améliorer la relation entre le citoyen et les collectivités territoriales. Pour cela, on vient de la relation client et la relation client elle a, elle a pour, pour enjeu de, de pouvoir engager un dialogue entre, de qualité, un dialogue personnalisé entre le citoyen et les, et les collectivités. Mais pour y arriver, eh ben, il, y a, il y a une nécessité, cette nécessité est de bien connaître le citoyen. Et les outils digitaux nous le, nous le permettent. Euh, on a monté une, une plateforme qui s'appelle Mon Avis Citoyen, qui permet euh, de collecter en temps réel les avis des citoyens sur leur propre euh, ville. Ils, se, ils, donnent, ils référencent leur ville et ils ont un questionnaire libre, non orienté, avec des, avec des questions libres, qui leur permettent de donner leurs avis sur leur quartier, des avis de projet, des avis d'amélioration, les points qui les dérangent, les points améliorés. Et après, avec toute cette, cette, informa, cette information, on, on l'analyse et on la restitue aux collectivités. Sachant qu'aujourd'hui, avant de, de laisser la parole, on est à des millions d'avis en, en quelques mois et qu'une personne sur deux nous donne l'autorisation de mettre en lien la collectivité et le citoyen. Ce qui fait que le citoyen a le moyen de pouvoir dialoguer avec sa collectivité. Euh, juste une question, euh, pour que je comprenne bien. Euh, donc quand vous recueillez ces avis, ensuite quand vous les analysez, ça fait une masse de données considérable. Comment vous, comment vous procédez comment, alors, comment on peut euh, gérer justement une telle masse d'informations Alors, sans, sans perdre tout, euh, de manière technologique, on utilise des technologies de, de big data, c'est des, des outils de de text mining où on va avec des algorithmes assez pointus pouvoir euh, comprendre automatiquement de, de quoi les, les gens parlent, sur quel sujet, est-ce que c'est un sujet de transport, de sécurité, de logement, d'éducation et euh, après avec tout ça on est capable à la fois de faire des statistiques, se dire bah tiens euh, sur le transport euh, à Roubaix, euh, il y, a des, il, y a des points, il y a des points à améliorer, tout en allant dans le détail sur le verbatim citoyen parce qu'aujourd'hui mon avis citoyen c'est à peu près plus de 100 000 visiteurs par, par mois donc des, des avis il en arrivent tous les jours. Donc, euh, Une fois que les citoyens ont donné leur avis, euh, on va passer la parole à Julien. Euh, justement, quand les collectivités euh, souhaitent mettre en place euh, un projet euh, particulier euh, d'équipement collectif, euh, euh, des panneaux photovoltaïques euh, ou autre chose, euh, elles peuvent s'adresser à vous, Julien Elles peuvent s'adresser à Collecticity Expliquez-nous comment ça marche. Bonjour à tous donc en fait nous on a, on a créé sur cette plateforme de financement participatif sur l'idée assez simple, c'est qu'il fallait aller plus loin que le simple budget participatif et qu'on pouvait impliquer la population directement en la faisant investir. Euh, on est parti aussi de ce constat que le, ce marché était, était énormément détenu par les banques, on sait tout ce qui s'est passé il y a quelques années avec les emprunts toxiques etc. Et on sait aussi qu'on a besoin de soutenir l'investissement public, notamment des collectivités puisqu'il est important pour la croissance du pays et les emplois. Et puis à côté de ça, on a une épargne française qui est extrêmement importante et qui demande qu'une chose, c'est à s'investir sur des projets qui ont du sens et qui permettent de créer de la valeur pour tout le monde. Voilà, donc ça c'est je dirais le, le, la partie financière. Le deuxième axe, évidemment, c'est que de, de lancer une campagne, ça permet de, de mobiliser la population, de recréer du dialogue et du débat. Alors il n'est pas du tout question de remettre en cause la démocratie représentative, on est bien d'accord mais l'idée c'est de remettre le citoyen au cœur euh, des projets de la collectivité et de démontrer les, les valeurs qu'elle porte euh, et les, les, les sujets en tout cas qui lui tiennent à cœur. Et ce qu'on a vu aussi qui est assez intéressant, plus sous l'angle marketing territorial, c'est que sur les projets qu'on a pu faire en prêt participatif, vous aviez 40% des investisseurs qui étaient hors du département. Donc on voit bien que sur des sujets qui ont du sens pour la population, ce n'est pas seulement un sujet pour la ville ou les villes aux alentours, c'est un sujet en tout cas qui peut être national, notamment sur les énergies renouvelables. Alors justement, Julien, je crois que vous avez un, un assez bel exemple euh, de financement participatif euh, euh, dans une certaine ville de Bretagne. Euh, vous pourriez nous en parler un peu plus précisément Il bon, y a eu deux projets en Bretagne pour l'instant. Euh, euh, c'est pas du tout parce que vous êtes breton, évidemment. Non, c'est le hasard de la vie, mais... Euh, ou alors les bretons sont plus innovants, je sais pas. Bon, bon, bref. Ce n'est pas le sujet. Euh, euh, donc, euh, bah, par exemple, on a fait euh, pour une petite ville euh, qui s'appelle Langouette, qui est à quelques kilomètres de Rennes. Euh, c'est une commune qui est très impliquée sur euh, l'économie circulaire, les énergies renouvelables, puisque c'est une ville qui est autosuffisante en énergie renouvelable euh, grâce aux énergies renouvelables en électricité depuis 5 ans. Et ils voulaient développer un projet de, de bâtiment basé sur le principe de l'économie circulaire. Et donc ils avaient besoin de lever un emprunt de 40 000 euros pour faire l'étude d'ingénierie et pour relancer les, les études de réflexion sur ce, sur ce projet. Bon, 40 000 euros, c'est des montants assez faibles, donc souvent les banques ça les intéresse peu. Et on a réussi, donc sur cette ville qui fait 600 habitants, à collecter 40 000 euros en un peu plus d'un mois. Euh, donc voilà, donc on voit en tout cas que quand il y a des idées qui, qui sont porteuses de valeur, on arrive à mobiliser la population. Et le plus important pour lieux évidemment, qui va re renouveler l'expérience, tout comme l'agglomération de Saint-Brieuc, euh, c'est que ça recrée de la discussion et du débat dans la, dans la ville. Et il a assisté, évidemment, à une forte hausse de, de présence aux réunions publiques. Très bien. Donc on voit avec euh, ces deux exemples qu'avec euh, l'écoute et avec le financement participatif, euh, on peut euh, créer euh, des liens euh, intéressants avec, euh, avec les habitants, avec la population Merci beaucoup et euh, ce sera donc euh, le dernier épisode de cette euh, web-tv des territoires, villes et villages Internet et je vous remercie de nous avoir suivis. Bonne soirée, au revoir.